Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter un exercice à réaliser en Swift, mini nav. Dans nos exemples nous avons eu micro et maintenant nous avons mini L'idée c'est de construire un navigateur simple, bien évidemment vous allez vous appuyer sur les UI View. Ce n'est pas la peine de faire vous-même un moteur de rendu HTML. On a tout ce qu'il faut. Bien évidemment, ça doit supporter des petits et grands terminaux. En particulier, on va avoir des fonctions qui pourraient devoir activer des pop-overs. Vous devez supporter bien évidemment la rotation. Vous devez faire patienter l'utilisateur quand c'est long. Et puis, vous avez un ensemble de fonctions. Vous avez un bouton Home qui, en fait, vous envoie sur une page de préférence que vous maintenez en mémoire. Vous pouvez bien évidemment changer la préférence de Home. Vous pouvez avancer d'une page dans la pile des pages, euh, reculer d'une page dans la pile des pages. Bien évidemment, euh, cela ne se fait que euh, si c'est possible et vous allez du coup sensibiliser les boutons d'avance et de recul. Il y a plusieurs manières de le faire. Je vous recommande de regarder bien évidemment le Fantastique Manual. petite démonstration du comportement de l'application sur un petit terminal. Donc voilà un petit peu la tête de, de mon système. J'ai ici euh, le bouton Home et vous voyez que j'ai une petite euh, barre qui notifie qu'il y a une activité dans mon application jusqu'à ce que la page soit complètement chargée. J'ai pris exprès une page un petit peu lourde. Et puis bien évidemment euh, tout doit fonctionner correctement également à l'horizontale donc je peux regarder le site de la NASA comme ça je peux également changer les préférences donc soit je dis que je veux pas je renonce soit je le fais et là par exemple https 2.slash lip 6 Fr et donc je vais sur la page de mon laboratoire donc là j'ai changé les préférences si je rappuie sur le bouton vous voyez j'ai accès à de nouvelles préférences ici euh, j'ai euh, toujours la rotation qui est supportée et vous voyez que je peux aller sur la page d'avant et je peux plus aller plus loin parce que je suis au début de la pile et puis ici je peux revenir à la page d'après donc ben, le contrat est rempli. Intéressons maintenant au comportement sur Grand Terminal. Donc là ben, euh, j'ai la même interface que sur Petit Terminal mais évidemment euh, en un peu plus grand et euh, bien évidemment je vais pouvoir faire exactement la même chose. Euh, la page s'affiche euh, correctement ici j'ai euh la rotation qui est supportée. Si je vais m'intéresser à ce qui se passe au large de Titan, et eh bien vous voyez, j'ai bien la hiérarchie. Alors, ah, là, j'ai parfois ce truc là qui apparaît. Je n'ai pas très bien compris pourquoi. Que dire en guise de conclusion Sinon, ben, « Demurden schittisch » comme disent les Allemands et « Amusez-vous bien » comme disent les Anglais. Bien évidemment, vous pouvez enrichir cet exercice. Et comme d'habitude, les ressources sont sur la page compagnon de la séquence. Donc, vous savez où les trouver, voilà. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.